Voyage, je vais deux, fois, deux trois fois par an aux États-Unis. Je peux vous dire que ça y va sur Instagram quand j'y vais. Parce que j'ai envie que les gens ils se disent, Lingen, c'est quelqu'un qui se forme auprès des meilleurs. Bah, c'est la vérité, je vais pas le cacher. Si vous montrez pas, vous vendez pas. D'une certaine manière, ce que l'autre comprend, c'est que vous-même, vous, vous n'êtes pas convaincu. Ça c'est hyper important que vous soyez le centre de l'attention. Okay? C'est pas c'est pas présomptueux pour vous d'être le centre de l'attention puisque vous vendez quelque chose. Vous devez être le centre d'attention de vos prospects. Et oui. alors comment capter l'attention en fait euh, Quand euh, personne est... en passe, et de dire à la personne, aujourd'hui j'étais reconnu en tant que personne.